Ce qui est terrible avec les médias, c'est leur amnésie. Pendant des jours, des semaines, voire des mois, ils traitent tous du même sujet, parfois jusqu'à l'épuisement de leurs lecteurs. Le tremblement de terre en Haïti, la crise politique en Centrafrique, l'épidémie d'Ebola. Et puis soudain, du jour au lendemain, plus rien. Ces événements disparaissent de l'agenda médiatique. Chaque trimestre, Altermonde revient sur un événement qui a marqué l'actualité, avant de sombrer dans l'oubli médiatique. Après être revenu sur la fin de la guerre civile au Sri Lanka et la défaite des tigres tamoul en 2009, sur la mobilisation pacifique des Sahraouis en octobre 2010, sur la crise politique en Côte d'Ivoire en 2010-2011 et sur les affrontements entre les chemises rouges et les chemises jaunes en Thaïlande en 2013, retrouvez en décembre notre enquête sur ce qui se passe aujourd'hui au Darfour.